Si, si, si, si, si, si, si, Tunisienne, tu mon pote. Couscous, on est là, c'est si, sûr. Si, si, si, si, si, ma salope. Ok. Donc pour commencer, grosse dédicace à Coco T'inquiète, qu'il a eu l'histoire avec Tonton Marcel, tu vois, qui fait des techniques, tout. Moi, je capte bien avec les délires, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, Coco T'inquiète, c'est la famille, c'est le frère, on sait au téléphone, tout ça. M'achallah, c'est un bonhomme, tout ça. Mais ce que les gens, ils ne savent pas, c'est quoi C'est que nous, tu vois, c'est... S'il y a quelque chose à dire, si Gogo t'inquiète, il a, il a eu ce qu'il a à dire, il a été franc. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, quand les gens, ils l'ont vu être dans la caméra d'endout.com, en quittant Sinox, etc., les gens, ils ont dû se dire, ouais, il va avoir plus de soutien, tout ça, va il a dû faire un jeu, il calcule ses trucs, et tout. Mais bah, là, vous avez une preuve exacte que dans le délire que vous t'inquiète même avec endout.com, qui est un site, tu vois, que, qui peut te faire monter tout ça, ben un bonhomme reste un bonhomme, l'honneur avant la force, tu vois ce que je veux dire mon pote Et on parle cousin. Tonton Marcel, je vais te dire un message personnel, si t'écoutes ou t'écoutes pas, ou la race, aussi d'autres gens ils te disent à ta place tout ça tu as eu trop l'habitude d'être avec des petits rappeurs, de... enfin as les, les rappeurs, là je suis en train de sortir mon disque, là bas attends, tu sais qu'ils sont à fond dans le délire, on travaille, on bosse, on fait The play, tout ça, on bosse, on bosse, là c'est ce frère, tu si me parles de bosse, bosse quoi, on bosse. Bosse, il a pas de bosse aussi, je sais. Bref, c'est ton métier après, tu vois, on va pas te... Voilà. Mais confond pas cousin les gens, euh, voilà frère sept ans et demi de placard dans la tête attends, il pas censé de censé te de connaître depuis euh, depuis super euh, longtemps, ça fait quoi quelques mois qu a, que, que vous connaissez etc. Ah, toi je le dis à ma gueule ou pas C'est à dire toi tu te mets dans la tête, tu crois confondre les autres rappeurs avec euh, genre des mecs comme Kozakiet et tu lui dis ah on voit rien tout ça hein ah, et moi quand Kozakiet il a parlé je, dans, il il s'expliquait directement Tiens on va écouter un, un petit passage vite fait Ouais c'est une meuf mon frère ça fait 4 mois je suis dehors je suis un chien et je fais mon rap tranquille t'es dehors, de quel âge, t'as tu dis, as ans, 35 ans je euh, c'est pareil à 40 ans là déjà pour commencer mon frère c'est une meuf, on s'en bat les couilles tu fais des débats, les gens ils sont là dans le monde entier, ils suivent la réalité des prisons tu fais des manières moi je tu sais la vie. pourquoi on enregistre cette, cette émission je hein. ouais, suis sorti Hey, j'ai mis mes vidéos tout seul, j'ai ni appelé Sinov, j'ai ni appelé toi, j'ai appelé personne. Je suis devenu au bout d'un mois et demi de moi, moi je ne connais pas, je ne vous connais pas, je suis en le CPG j'ai je ne vous connais pas. C'est devenu, et aujourd'hui je suis te parce que tu as mis deux trois vidéos à moi sur le haut pratiquement que je suis bien profond, tu vois ce que je veux dire, et que tout le monde sache, tu suis Toto Marcel, c'est une salope, arrête de faire des mecs. Ouais, ça y est, on a fait des vidéos ensemble. Le Ouais, tu vois rien. T'es pas comme moi, je suis pas comme toi. frère. Je allez, allez, allez. Et même, je vais te dire un truc. Hein. Ce petit enfant, je me demande même si c'est pas un pointeur. Moi, ouais, je vais te dire pourquoi. Ouais. <rire> ouais, c'est marrant, mais c'est la vérité. je me demandes plus. Bah non, mais écoute, écoute, écoute. Est bien, écoute. On ait Allez voir la, la vidéo Toto Marcel serait-il un pointeur? Dans le compte de Coco t'inquiète officiel, vous allez directement dans son, dans sa page YouTube. Allez acheter les vrais délires, les vrais bonhommes, tu vois ce que je veux dire. Lui il s'en bat les couilles mon frère, t'as écouté ou pas tu vois. C'est comme ça cousin, on reconnaît les vrais nous. Ça serait les salopes comme l'autre là, je ne vais pas citer de rappeur mais bref. Ça serait des salopes, je sais pas quoi, nique sa mère. Vive le rap indépendant comme, il dit, euh, comme ils disent euh, certaines personnes, tu vois ce que je veux dire en fait voilà, compte sur personne, tout, tout des salopes, la plupart. Comptez sur même ramène tu leur donnes de l'oseille, ils sont pas contents, mon pote. Et nique ta mère. Voilà, dédicace à Coco T'inquiète. album de Coco T'inquiète, Hala. Son album, il va sortir, inch'Allah. Et là, vous allez écouter un, une petite... un... un des titres de... De... de son album. Il s'appelle L'arme invisible Coco T'inquiète. Coco T'inquiète, Coco T'inquiète. Nos larmes sont invisibles, pas Vas-y nique sa mère les filles si Aïe Nique sa mère MC, j'me barre d'ici Aïe Arrête de tester, pourquoi t'assiste moi ta C'est la presse de mes c'est mes saisons Une nouvelle balle pour une nouvelle vie prise dans ma ville Un de plus, donc DMC de plus que je tartille T'as senti l'odeur d'un corps qu'on calcine ne jugez pas, même si j'ai fait tous le rouge liquide Ne pas dire j'vois trop de gens qui. J'veux plus de chonkis, j'veux plus de surprises Y'a trop de gens qui ne cartent pas qu'il n'y a qu'un seul chef Qui qu'ils souhaitent, qui nous adore, à se virer sous terre Plein de pignées en poche sans sur les peaux Ils sont logiques quand le riche snub le pauvre Tu m'as un sur ce papier pour pas, pas les fumer coups de peupons, coup d'en poumons, les jours sont comptés Nola, ils sont invisibles Nola ils sont invisibles Nola ils sont invisibles Nola ils sont invisibles Nola ils sont invisibles Nola ils sont invisibles Nola 6 ans en mars toujours au cœur du tertreur on escute pour la caméra et d'autres point comme on est venu revoir Coco t'inquiète nous sommes vendredi 6 septembre ah oui on est de retour avec lui Coco ça ah, bon, quoi les gars faut parler, faut dire la vérité, faut dire ce que tout le monde pense voilà, et moi je le dis, et j'ai pas de le dire parce que je m'en bats les couilles et j'ai pas peur du tout. Donc, maintenant voilà, c'est important à savoir. Donc, euh, au passage, au passage, avant que j'oublie, les dix à couscous, allez voir ses vidéos, couscous, tunisienne tech, allez voir ses vidéos, elles sont très intéressantes. Il est dans son délire, il explique à sa manière la réinsertion aussi. Et il sort de cette h placard, beau pote. 7 ans et demi de prison, c'est un vrai rappeur qui arrive avec une vraie histoire, une vraie story. Si tonton Mars est toujours au cœur du terre. On un exclut pour la caméra et d'autres points comme on est venu revoir. Coco t'inquiète, nous sommes vendredi 6 septembre. Ah oui, on est de retour avec nous Coco. Ça va quoi les gars on est, posé. on est toujours là, en chair en os, Grâce à Dieu, les policiers ne nous ont pas encore attrapés. Ceux qui ont voulu me faire un pommes, allez vous faire enculer. Aujourd'hui, c'est la réalité des prisons, L épisode 9. Voilà, le sujet c'est la réinsertion en prison. Qu'est-ce que ça veut dire la réinsertion en prison je voulais vous l'expliquer parce que c'est un sujet que je trouve important, je sais pas, qu'est-ce que en penses tout le temps Ouais, c'est pas mal, c'est très hein. important justement voilà. parce que et... après la prison, faut se ré réinsérer forcément quoi, inséré, tu vois, tu vois. Euh, voilà, et là en fait, c'est un sujet qui fait comprendre qu'on est encore dans la prison, malgré que j'ai la haine contre toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, qui ont essayé de nuire à ma vie et de me tuer, et ben malgré tout ça, ou est ce que je vais dire, je reste positif, je garde la pêche et j'essaye de faire comprendre qu'il y a des choses bien dans le système et des choses mal. Tu vois le truc ou pas mmh. Je suis pas le mec qui disait que tout se fait enculer, c'est des fils d'impunettes. De non, non, non. Faut pas dire, rien. Faut pas dire ça. C'est faux. Donc aujourd'hui, on va parler de Coco T'inquiète. L'histoire, il a failli se faire péter à Limoges. Voilà. Donc, moi, je vais parler directement, mon pote. Il y a des gens qui ont tenté de faire un guet-apens. Et grâce à certaines personnes là-bas à Limoges, Grâce à ces gens-là, il est sorti de, de cette histoire-là. Maintenant, Coco t'inquiète, au nom des Tunisian Pug, il y a un délire, un message qu'on doit te faire passer, frérot, et un message vraiment sincère. C'est quoi le message sincère Je vais te le dire tout de suite. Je vais pas donner les noms et les prénoms en direct sur Internet, mais... Euh, il y a eu des repères et des, comment des messages envoyés et renvoyés sur des gens qui ont tenté de faire des pièges, etc. Parce qu'ils savent que tu es en cavale et que tu dénonces l'injustice. Et que voilà, il y, y a des gens qui commencent, enfin bande de putains à s'intéresser à Coco T'inquiète. Parce que je sais pas c'est quand que vous allez comprendre les, la vérité de ce qu'il est en train de lui arriver de dénoncer tout ce qui, sur, ce qui se passe en prison. Il a failli se faire péter encore à Limoges parce qu'il est parti faire pour, je sais pas, pour des affaires, voir la famille ou peu importe. Et là, je vais vous raconter quelque chose, bout de pute. Que quand t'es en cavale, mon suceur de merde, quand t'es en cavale, à tout bout de champ, dans un hall, chez un, comment ça un potato à toi ton cousin, euh, au supermarché, t'achètes des cigarettes, tu conduis une voiture... À tout moment, tu peux retourner au Heb. s'il suffit d'un contrôle d'identité et de n'importe quoi, tu vas en prison. Ah, moi, je faisais... J'ai fait quoi, mon pote Je suis parti en Tunisie. Je suis parti en Tunisie, mais ça s'est pas passé, on va dire, dans le même cas que ça. C'est-à-dire, moi, j'avais fait de la prison, j'étais sorti, je devais refaire de la prison, je me suis barré au bled, je les ai fait galérer. 9 mois, je suis resté en Tunisie, ça, tranquille. Mais là, on vient parler de T'inquiète du bonhomme, un vrai bonhomme qui est en train de dénoncer que la vérité qui est en train de... comment ça s'appelle, en train de mettre une, une, une grosse gifle à toute la France tu vois ce que je veux dire, à tout le... Et en fait, il, il, pour moi il représente tous mes frères morts en prison voilà, dans toute la France je vais pas citer d'endroits de, particuliers dans toute la France mon pote mais moi en fait ce que je veux passer comme message à ces internautes soi disant c'est Ces gens qui, qui, qui, qui suivent le mouvement rap et qui, qui euh, comment dire, qui, qui sont en qui achètent des CD de, de rap, qui mettent ça dans leur voiture, comme tous, tu vois, moi je mets du son du bon rap dans, dans, dans mon gabo, c'est normal, tu vois. <coughs> et ceux qui soutiennent, de va tout ça, bah, comment vous pouvez. Moi je comprends pas. Un mec qui arrive avec une histoire, histoire réelle qu'elle là qui dit que des vérités comme je dis qui a mis une baffe à toute la France et qui a pas fini d'en mettre Inchallah il ira le plus loin possible Quand, Qui déjà parce que lui il est en cabelle, et va retourner en prison vous attendez quoi que vu qu'il a dénoncé tout ce qui faisait les matons, vu qu'il y a la réalité des prisons sur endahoud.com c'est site d'Otto Marcel ou Coco T'inquiète passe et, et ça s'appelle la réalité des prisons épisode 1, 2, 3 etc pour ceux qui savent, j'ai pas besoin de vous dire vous suivez, etc Qu'est-ce qu'il vous faut, vous là, vous qui suivez par exemple votre inquiète, et les gens qui découvrent Couscous en train de parler avec vos inquiète, etc. Vous attendez peut-être qu'ils se prennent une balle dans la tête par un bâton, qu'à la haine, et là, bande de suceurs, vous allez comprendre que l'histoire qui est en train de se passer sur vos inquiètes, tout ce qu'il est en train de livrer pour vous internautes, les risques qu'il est en train de prendre, ben, vous n'avez pas. La conscience de vous dire que, comment dire, hein, de, de plus être plus et de faire passer son message, un minimum de mental, un minimum de cœur, un minimum de, de, de, de solidarité mentale. Parce qu'on sait le système, ce qui nous a fait. Voilà mon pote, dédicace Coco t'inquiète. Il a eu une histoire à, comment ça s'appelle, Limoges. Il a failli se faire. Bande de putain, mais vous savez même pas la réalité. Vous croyez vous croyez savoir la réalité de comment ça s'appelle sur, sur des choses, tout ça. Mais commencez par savoir c'est quoi vivre mentalement en cavale. Imaginez-vous être en cavale et vous vivez enfin, vous survivez. Pardon, déjà quand tu fais du bise, tu dors pas d'une oreille. Quand tu fais du, euh, quand tu en cavale, mon pote, c'était deux oreilles qui dorment pas. T'as compris ou pas parce ce que le combat qui mène, qui est très très dangereux, parce que là, il est en train de dire la vérité, s'exprimer véritablement enfin sur ce que est la France et le monde carcéral en France. quoi Si vous attendez quoi Qu'un un qui a la haine, un jour, quand Coco t'inquiète, se retournera en prison, euh, il l'attrape et il l'emmène avec lui dans une chambre, je sais pas quoi, dans... Dans, dans, une, dans une des cellules, enfin, hein, hop, ils lui il, il, font il, la hadra, je sais pas quoi, c'est ça que vous voulez, qu'ils l'enferment, qu'ils le mettent dans un endroit, qu'ils disent Ah, c'est toi qui parlais de nous, t'as dénoncé nos délires, tout ça, viens maintenant, hop, pendant la nuit, tu sais pas, pendant la nuit, mon pote, ils peuvent te ramasser trois 3h du matin, les autres ils dorment, mais, bon, il y a toujours euh, quelqu'un qui va gueuler, je sais pas quoi, mais ils font quand même. Conclusion, mon pote, il peut se faire péter même demain ou après-demain ou après demain donc faites tourner un maximum, soutenez le frère, il a une histoire réelle, et comme je disais tout à l'heure, vous soutenez ces rappeurs-ci, ces rappeurs-là, mais soutenez un petit peu les vrais, si vous, vous racontez des choses vraies, si vous, vous vous considérez comme des vrais, je parle là au nom du peuple, sa mère, je parle pour les gens là, si vous considérez comme des vrais, ben suivez les vrais c'est des gros gens il y a des policiers ils attrapent voilà. des porteurs, on est content Tu vois ce que je veux dire Il y a des policiers, euh, t'es là, tu vas te faire agresser par 5-6 mecs Tu vas être content qu'ils viennent, qu'ils viennent t'aider, surtout quand t'as rien fait à ces mecs là Rien, tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est quand les faits ont lieu, qu'on critique, qu'on qu en parle Mais faut pas généraliser tout, tu vois le truc Mais faut parler, faut dire la vérité Faut dire ce que tout le monde pense, tout va, voilà, et moi je le dis Et j'hésite pas à le dire parce que je m'en bats les couilles et j'ai pas peur du tout Donc Maintenant, voilà, c'est important à savoir. Donc, euh, au passage, au passage, avant que j'oublie, dédicace à Couscous. Allez voir ses vidéos, Couscous, Tunisian Tug. Allez voir ses vidéos, elles sont très intéressantes. Il est dans son délire, il explique à sa manière leur insertion aussi. Et il dédicace à tous mes gars de Limoges qui m'ont aidé quand j'étais en galère, là, en début de semaine. J'ai cru vraiment que c'était la fin. J'étais, imaginez-vous, au côté inquiète, dans un patelin tout noir, 3-4 heures du matin, posé dans un bar gothique, parce que c'était le seul endroit où je pouvais rester. Dans un bar gothique avec la police qui cherche partout parce qu'il y a des petits bâtards qui m'ont fait un guet-apens voilà posé dans un bar gothique sorti de ce bar gothique parce que ce bar gothique fermé à une certaine heure, en train de marcher, charbonné en attendant que des gars de Limoges le reconnaissent dans la rue à 3-4 heures du matin et aujourd'hui ça fait beaucoup coco d'inquiète, il est toujours là merci à Limoges toute la réalité des prisons la réinsertion épisode 9 j'espère que je vous ai assez enseigné j'espère que je vous ai assez appris de choses même s'il y a encore beaucoup de choses à dire on n'a pas beaucoup de temps les minutes sont passées, mmh. on est un peu dans le speed L'arrêté voilà. des prisons épisode 10 Je vous promets plus de stabilité Et un sujet plus complet Tout à fait, mais la réascension de... ouais. Est-ce que le programme il, il, il, finalement il, il, il porte ses fruits alors Est-ce que quand un prisonnier Finit par sortir de prison ouais. il, il arrive à se réinsérer ouais. parce qu'on voit souvent Qu'il y a des récidivistes On voit souvent que les gens ils repartent en prison On va dire, on va dire que c'est compliqué, il y en a qui arrivent à se réinsérer Mais c'est vraiment ceux qui sont très très forts mentalement Et qui arrivent et qui arrivent à résister à alors, certaines -ce que injustices. Alors, est-ce que ça marche alors Est-ce qu'ils arrivent, arrivent à vous inculquer justement en, en, en, c est, c est, cette envie de vouloir vous, là, vous Alors, certains, Pour certains, ceux qui arrivent à résister à certaines injustices dehors, ils y arrivent. Pourquoi je dis certaines injustices, ils résistent Parce qu'il faut savoir parce que quand tu sors de prison... Tu vois ce que je veux dire encore Donc c'est le site de com. Et voilà mon pote, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Tu vois ce que je veux dire voilà, c'est clairement quoi. Si, si, tonton, c'est toujours au cœur du terre-terre, On pour la... Voilà Cameras, endahout.com Si, si, si, si, à voir aussi Donc maintenant on va, y, on va passer vite fait au délire De l'histoire qu'il y a eu là Malheureusement Hier yeah, avec ses fils de pute Des gens, des lances bas, des keufs C'est mélangé, petit enregistrement de 30 secondes Dans un portable que vous avez écouté dans l'immédiat bande de putain Ouais, on sent pas les couilles. dit quoi, voilà, quoi cause, parce que moi, je sais très bien comment je suis. C'est un bon bon mec, moi, je suis pas un, es un, un, voilà. un petit bâtring comme les autres tout ça c'est tout. Je veux je veux ce dire, tu Voilà, quand je viens chez toi, tu me laisses rentrer. Ouais, elle est je suis venu chez toi. Il y a des Il y a des dénières. Moi, il m'appelle, je suis en Moi, je suis obligé de me dépasser de C'est 1 de route si je vais ici, ce que dire tu vois là, je sais ce que je t'ai dit. Et voilà que tu laisses rentrer un peu chez toi. Et voilà que je casse les têtes de chez toi, je rentre chez toi. Frère, et voilà, je me donne A. même quand tu portes ta dent Tu portes ta dent contre moi, tu vois. Oh, faut que je te faire ça là. Tu veux pas, euh, voilà. Non, non, mais il porte ses plaintes. Bah, tu sais quoi, s'il nous a porté plainte, porte ses plaintes contre moi. Non, pas. Pas. non, non, mais t'inquiète même pas, mon pote. Mais là, ce qu'il a voulu expliquer c'est quoi C'est respecte, là, vraiment bien. Eh. Moi, je dis, je suis pas un ah, gamin. Si je suis un gamin, je suis pas un gamin.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 Toujours postiché dans mon N.V.R.S.O. Sa vie grave de la fesse, tu si tu craques, ouais, on fait tourner le réseau. Pour mes soldats milis, je porte le deuil, et porte l'œil. Je porte mes clés, fais mes legos, portefeuille, portefeuille. mort ma roche, mord ma de la gare, je reste à peine. Je veux là, mes joues, je veux des milos, mon secteur, Bien sur Endaout. Endaout, Endaout, Endaout, Endaout. Tonton Marcel, Endaout. Ok, c'est l'heure, c'est l'heure, ok. Négro Jean tout arraché ce monde de la CBT, je viens de venir le flou, il a tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout par tout dit, tout dit, tout dit, tu dit, tout tu me Tu tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout Tu tout une rafale pour tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout tout tout Tu me <titrage> tu <titrage> <titrage> <titrage> <titrage> <titrage> <titrage>